Encouragez la créativité en apprenant continuellement et surtout en dehors de, de votre travail. Vous avez un job, vous avez un boulot, très bien, travaillez, apprenez dans votre travail. Je sais que moi, mes employés, dans toutes mes entreprises, notamment celle-ci, ici, Globe, qui est un organisme de formation et de coaching, accrédité organisme de formation continue, ici au Canada, eh bien, euh, ils sont formés tous les jours, mes employés. Tous les matins, on commence la journée par une formation. Les vendeurs s'entraînent à vendre, le service administratif, autre chose. Tout le monde, tout le monde se forme tous les jours, tous les jours. J'aimerais que tous les patrons fassent ça, ça serait bien, c'est ce que j'enseigne mes entrepreneurs, mais tous les jours, pas uniquement pour leur bien-être parce que ça fait partie de la richesse du travail d'apprendre. Vous comprenez Vous n'avez pas de résultats Changez vos habitudes. Vous n'avez pas les bonnes habitudes Apprenez de nouvelles habitudes, c'est tout. Si tu agis de la même façon, tu auras les mêmes résultats, c'est aussi simple que ça. Thank you.